Maintenant le Mekwa demande aussi au prophète, montre-nous le miracle. Quel miracle! Parmi les miracles, il montre, il demande un miracle. Il dit, Autarka Fisama l'e nomena ka, Hatta tu nazela alayna kitaban nakrahu. Diya répondit, «Kul subhana Rabbi.